Non. Allez, non. allez, chante. Elle chantait là tout à l'heure. Allons fait ensemble, non Non. Bon, chanter dans la voiture, ça fait du bien. Allez, chantez de temps en temps. À tu-tête, on s'en fout. Il y a personne qui vous entend, sauf il y a quelqu'un à côté. Je t'aime, mon amour. Je t'aime. Je l'aime. Bisous. Allez, chantez, chantez dans la voiture.